Ah, oui, ouais, en ça qu'on est où avec. Chef de gang, iso ont paniqué. Village de dieux après coup sérieusement là. Mesdames, mademoiselles et ces messieurs, il y a un citoyen qui comptait faire route, portail, puis s'en tenait six si pie ou pas bon. Pas fait dans son ça Sœur, sénateur Yuri La Tortue, qui s'est Paulette La Tortue, en ma corde. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ces sénateur, qui t'a gagné relation ensemble avec chef de gang Kokorat San Rasta, qui s'est meilleur, qui a opéré dans la commune Gonaïve, localité La périsse Premier ministre Ariel Henry a 220e anniversaire, fête de rapport pays d'Haïti, pas fêté à Kaye, mais au contraire, Yo pral fete au cap haïtien dans département, non pays, peuple haïtien. Mon cher, les autant de raisons qui la cause, c'est non, non, yo pral fete fete drapeau Franchement, ma pose tête question, qui est? dirigeant nous, yon ap kite qui vend qui ki l'oreille gronde, ça a eu l'air dans le pays d'Haïti. Bouakale calé a posé dans nan zone métropolitaine, timidement peuple haïtien kidnappé, recommencé à faire si face. Dans la coup d'Elma, matin a kidnappé un citoyen. Dans la commune de Gang 400 Marozo levé environ 8 chauffeurs, camionnettes qui assuraient transport de bouquets Gérald Bat. Nous prenons le barou de taille, allez chez vous chita confortablement, fouko il et faut pa rentre la kayou yon plaisir. Tout tripota y sa ou nan bon timamite sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde qui janouye, Encore une autre fois, merci. Merci parce que vous faites une confiance pour nous informer et merci pour fidélité et patience ou. Merci parce que like, merci parce que abonnez, et merci parce que la vidéo, ça fait nous plaisir en pile. Encore une l'autre fois, souffain tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo, zami pa ou Nous, t'as des chances de présenter ou y'ont-ils compte ailleurs. Et compte ça qui c'était, papa m'a douze petites, mais deuxième n'a pas pour dernier. Merci si à chaque fanatique qui t'a commenté. Réponse dans ces mois février. Un petit crac pour nous voir qu'on nous gagner. Maman m'a chargé avec petites. Léo gêne tout parti quitté, mais couilles commence grand monde tout tourné dans le Pas hésité à quitter éléments de réponse par là dans commentaire là. Frère, bien aimés ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Zami pa ou qui rentre la caillou pour une autre édition spéciale. Mesdames mademoiselles et messieurs, je vous annonce annoncé panique dans base ISO. La police nationale annonce annoncé peuple haïtien et eh bien, il une direction base 5 secondes qui n'en village. Monsieur Sayo qui gagne drone qui en lait. Ils ne participent pas à intimider les gens, ils la situation. Mais la police nationale qui prend formation, eh bien, pendant dernier bon moment, là, ont décrété la permanence, yon dit, faut que vous crasiez zone ça. Nous rappelons, nous une opération qui était déjà commencé. Eh bien... Dans le c'est que Canada livre livré quatre lots blindés et blindé saillot sous route pour mener opération en dedans village. En tout cas, la police nationale n'a prêté tonnes et n'a suivi. Nous avons besoin de bonnes nouvelles, nous besoin de que les ça débloquer, nous avons besoin de nous nous calons prendre 20 sous-bissentnaires, c'est eh bien une nouvelle, ça n'a pas tonne dans même. Dégager ou rendre population en service. Banouti nouvelle ça, n'a bon timamite. Mesdames, mademoiselles et messieurs, faut que je nous l'année. La Tortue, qui se sénateur Yuri La Tortue, t'es arrêté par la police. Eh bien, encore une autre fois, jeune femme ça a trouvé un bas encore pour relation liée ensemble avec chef de gang, meilleur qui se chef gang, Kokorat sans race, qui a dans la Croix-Périsse, dans la Gonaïve. Il a pour association malfaite, enlèvement, séquestration contre un Juge, instruction, lui mal lui-d'or, qui fait arrestation. Ça, y lundi à peuple haïtien, mais il n'y a pas de détails sur l'opération, il n'y c'est se en bas de Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans la zone la zone la la de la zone de la zone ils la dossier. de la zone de la en absence de preuve, ensemble avec documents, y'a pas baye détails. Donc, Paulette en bas code, sous l'ordre juge, lui m'a, lui dort. Y'a ignoré si que était évité devant juge là pour que l'ité vin baye. Détails sous relation l'ité ensemble avec chef de gang Kokorat sans race. Pour qu'on y'a, si comme a en dedans prison. Donc, sénateur Yuri la n'est nèg sécurité, a, hein? qu'on <rire> réagisse, mais ça n'a pas empêché Omar ressel qui a une relation ensemble avec gang. Ma vais rappeler au peuple ici, Bel Nana, ça wap gade là, tu déjà en bas dans l'année 2022. Yo as pris la gueule tout de suite avec diverses pressions politiques selon sources judiciaire. On essaie ti, s'y sénateur. Quand <rire> Yuri Latortu arrêter seul, nest pas Comment nous comprenons les yo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, toujours dans sa ki a ouais ensemble avec dossier sécurité la police nationale fouqué des malfrats monsieur yo qui un accord pour connexion yo gagnent ensemble avec chef de gang belaya qui c'est kempes eh bien il tape a vide l'autre devant agent de CPJ yo et gen youn un yo qui relève robert robert ça peuple c'est lui même qui va vendre gang zam soubelay pour plus de détails on nous suivent reportage ça La police a arrêté Jimmy Feville, alias Jimmy Tech, avec un pistolet 9mm pendant un fouille fos l'odio tapé sur Tiojo. Mm -hmm. Pour tenter de défendre, Jimmy fait koné, c'est pour le capable de protéger business le business, wow. lui acheter Zamsa. Quand il y a un fouille, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu, un peu, il y a toujours. Où des petits Simone Obor? J'vais aller toucher quoi, parce que chaque deux jours, chaque trois jours, toujours après les mal mal mal toucher, mal casser je te la le plein. Nous venons de jeter le téléphone sur les mains d'une frère. On vend le téléphone. On a acheté un bol. Deux mille dollars. On va acheter les James. Quand est James ça? Bah quand? Vous avez combien James ça? Dans ben le cas d'enquête de CPJ sur arrestation Jimmy Tech, information révélée que le lycée même actif gang billet ke Mais sous ça, l'évidence prouvé Jimmy a implication dans le trafic Pendant mm -hmm. que CPJ a ap approfondi l'enquête, Jimmy a dénoncé Pierre Roberto, d'après ça, il dit qui compte kon contacté pour lui vendre pour lui. Okay. Okay. Okay. Okay. Soit à là, soit faut la Ou ah okay. <orgt> qu il y y en faut montrer, comme ça. Ok. Elle est chef zone. Mais quand magistrat, papa, quand commissaire, pour la papa. Sous cette zone, comment il même pour Voilà, sous cette petite zone, il y a Hein? Ou bizarre, ou c'est un belé par exemple, c'est moun non zone, ma dans zone pour m'appeler les chefs. Ça n'a pas fait sens. Ah ah! Mais ne vais pas de zone. ne zone. Je ne vais pas ne pas zone. ne ne pas ne ne pas ne les 6 jeunes qui ont appelé Soufie. je me suis dit, « Je à que me dégâts je ne me dégâts comme je me Je me suis dit, « Oui, c'est quatre et moi je suis tombé en Je et Roberto Et je me dégâts. Je me Pour qui sont des dénoncés Parce que je suis là, Je me dit comme ça. il y a deux ou trois ans d'un seul. » Je Qui prend a C'est à Kyan samedi 15 avril passé la police a arrêté Pierre Roberto, 35 ans, pour implication présumée dans trafic d'armes avec munitions et puis association malfaisante. La police découvre tout la caille malfra dans le local Le Goûter Night Club 32. Dans le moment, plusieurs matériels illégaux à qui ont somme l'argent, plus de 4 millions d'euros savent. Malgré ça, Roberto voué jeter toute accusation sa yo. Je m'appelle Jimmy Tech. Je m'appelle Jimmy Tech. Le business de moi qui ma Jimmy Tech, c'est que je m'appelle ma téléphone, un laptop, je balle le Ça fait que je m'appelle pour décoder, je m'appelle le décoder de moi. Combien de temps vous avez vu? Je m'appelle de temps. Combien de temps vous m'a euh, m'gadi, son partenaire que E-Wall, qui te mis mon contact en Marvel, en décembre. Deuxième fois, by Jimmy Tech marchandises, mm -hmm. te qui était valait à 5 000 dollars américains marchandises. C'était deux MacBook Pro 2018, six et iPhone 12 Pro. Les mm -hmm. premières audition là, t'es te montré preuve moi oui? oui, oui. oui, oui. on que si en fait, je au de ça. mon photo, on me pas au courant, on ça ça de ça? Ça, ça bizarre, ça bizarre. hein? Vraiment bizarre. Monsieur dit, ou relèl, bayezam, pou l'alba y kempes. Y pa kon brisam. Ou même on dit, non, ou an en relation ensemble avec monsieur, nan dossier zam, se téléphone. Mais monsieur, c'est quoi l'histoire? Gayoun nan ou kabaye mati? Non, m'pakonè l'autant. non l'autant. M'pakonè l'autant. M'pakonè l'autant. M'pakonè l'autant. M'pakonè l'autant. M'pakonè l'autant. M'pakonè l'autant. M'pakonè et là, parce que Pendant une autre séance d'audition, Jimmy Feville a une autre version sous raison qui fait dénoncer à fait. était mon corps tout le mais était dans mon corps, mais était tout, tout à fait. a tout. Non, pas vous Non, je dire la parole. Je vais vous elle la parole. Je vais ah Ah, c'est tout affaire... Mm -hmm. Là-dedans. Vous vous Non, pas Et moi, je Regardez ça, de CPJ fait, monsieur, Et puis, yes. une série de petits bandits à série de gros autorités pays à nous beaucoup <coughs> comme <coughs> Ah, Monsieur Pedi, Monsieur Pedi, de 5 là. La police a continué de travailler pour mettre en code tout individu qui est impliqué de près ou de loin. On appelle seulement jo. si tout seulement monde victimes. Nous des pour continuer à faire des dans la population. On appelle seulement, kavoye prison, on appelle kase si, kase la. En tout cas, nous souhaite la police continue à mener enquête le dossier sa. Moun qui merite en bakkode, mette en et sa qui merite libérer. donc bayo liberté. Pendant pendant pays Canada, abban nous aide pour la peuple et eh bien nous mêmes nous pral bayo ti mango lit, lit. Nan moment, Haiti pa kavoye mango nan pays les états unis d'Amérique, à cause de insécurité. Et bien, peuple haïtien, ambassadeur Canada, Sébastien Carrière, publié sous compte Twitter. Il y fait qu'on nan jou kap Vignola, pays d'Aïti, pral exporter mango vers le Canada. Enfin, c'est quelque chose quand même. Mm -hmm. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou imaginez -vous si dirigeant ou te prend tête yo, parce que pas <laughs> ici. Mangeons-moi dans le pays d'Haïti. Da Mangeons-moi dans l'autre pays. Dans les Caraïbes, c'est deux bagailles différentes. Haïti a un bon jalon. Attends, si le pays d'Haïti a baissé le ou t'es capable di dire, ministère agriculture, ministère environnement, au moins dans l'école, il y a une initiative qui prend. Chaque année, pour élever ou planter, plus passe dix à quinze mille pieds mango. Nous avons finirons un moment tellement de mango en dehors d'un pays. Et puis dans chaque département, nous mettions des usines campées. Et puis qu'on y a là, depuis ce pays dans l'amérique là la, où on file au mango, on est où on va y mangon mango à mango, bon ou mais non ces gangs nous a mais. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, Premier ministre Ariel Henry, pour m'y dire, gouvernement annoncé 18 mai après le fête s'il vous plaît, dans le grand pays, mais pas à Kaye. Dans le passé, yon, nous nous souvent chanter à la Kaye le 18 mai, de Saline Petion. Tu comprends? Mais pas de bagay comme ça encore. Gouvernement qui décidait. À fêter fête drapeau, a, nan grand n'okay, Moïse Jean-Charles. C'est pour plaisir raison, peu pas ici. Raison ça qui se des humiliation. Comme étant donné, nous connaissons actuellement là, Akaye fait partie de territoire perdu selon mini justice là. Yo aller' prale nan territoire perdu. Yo pral nan au Cap païsien pou y fete. Tu comprends? Et qui kote tout parade, toute cérémonie à fait frère et se, sœur bien-aimé? Ça c'est plus humiliation, c'est nan Université Henri Christophe. Hmm. Eh, yo fete drapeau à akayè. Parce que, il y a une sécurité dans la zone. Il a pas qui s'abandonne au sa café, puisque son territoire perdu. Il a pas pral perdre dans le territoire. Et deuxièmement, frères et sœurs ce bien-aimés, c'est dans l'université Henri Christophe, toute cérémonie pour le dérouler. L'université, si la, <laughs> c'est ce domaine qui te fait nous faire, qui fait une cadoule. Quelle humiliation déception qui sont drapeau v'le dire pour une nation papa ici m'a pas connaissé que nous a gardé nos séries de films si toutefois ma drapeau a coupé un beaucoup de canon yon soldat ouais ça prêt pour l'agéza ni en terre pour le courir pour le vin attrape drapeau pour le pari va terre parce que drapeau un pays paye de droit de son malédiction lié pour pays soldat ça court il pas besoin qu'on ait si écoute quand notre tap tiré ça pas garder lui doit ça court pour vienne prendre drapeau pour pas quitter le tomber parce que ça son mauvais signe pour pays Donc drapo drapeau qui se symbole peuple haïtien nous pas qu'à à Cayes parce que il insécurité territoire perdu mais nous parlons non. Non, non, quand nous parlons nous de fête là, c'est pour que nous nous déconstruisions. Son don nous a été fait. Je ne suis dirigeants un dirigeant sans honte, pas un dirigeant dans le pays d'Haïti. Comment voulez-vous que l'autre nation respecte nous Et deuxième humiliation, papa ici, c'est là où vous avez regardé la vidéo. Hé, hé, hé. C'est la police oui s'il vous plaît. <laughs> Sou ti moto la France yo. Pendant fête drapeau pays d'Haïti pral rive oui, mais comment yon yon yon yon? <laughs> pas Chak y yo imilio? L'on ne prend responsabilité. Chaque policier ti moto et puis ti boîte yo. Ay ay ay peuple haïtien à la traka pour la Haïti. Est-ce qu'on comprend ça Mabdoula? Ce n'est C'est pas yon côté nous te fait. Côté fait pour fête la fête là. Nous gangsterisons et nous gangsterisons. Et puis nous avons pété, couru, nous avons l'autre côté. En tout cas, nous non, mobilisé parce que les nous avons fait appliquer tout le président qui sortit de la nous. Et puis la machette de c'est côté de sécurité pour le faire. C'est là nous décidé de faire cérémonie, tandis que nous n'avons pas mouru le page Monsieur Sayo marche ensemble avec une malédiction de eux c'est pour un petit cause petit. Li pa etonne dans le jour où il y a eu l'entendez, il y a eu un groupe gang qui monte dans le monde. Il y un problème. Parce que monsieur Sayo, quand il y a eu un passe, il Yon nou mbak a sorti nan nol rentre au prince pou yon Rachel la kaye li ça. nou premier ministre si t'en touye president, li t'en parle avec assassin, li répondre a la question la justice, et bi kounya la c'est là pou la l'fete, se la loi gen sécurité pou la l'fete, se pou descendre vin fete a Caye. Pou kan si te moun ki mouri nan sous mat la, pou kan si te moun ki neye nan d'lo, li pa chanm di wai. Et puis, y a passé tcha tcha, y a pralé nanop ou y a l'fete. Qui kote? Qui kote y a pral fete, s'il vous plaît? Nou, université, te fè nou donl de non, université, pays vrais, y a te fait nous don le déconstruit. Non, défend maintenant de pepahisien, est-ce que Morgan pou pouvoir vrai? Qui ça nous fait pour nous gon des de dirigeants qui sans honte comme ça? Est-ce que c'est l'oreille qui kale yo? Est-ce que 20 maman dans le pays d'Haïti, c'est l'oraille qui gronde là, qui mettait Simone et puis qui pousse ou mettait sous la terre Parce que, on pays paye pas de chef de mon comme ça. Parce que franchement, les patients disent, ouais, les gens ne pas pas, c'est gagner pour triompher et puis ils ont profilé côté de la sécurité c'est là pour aller. Les gens ne s'en au côté. Yo tout vi dans ce m'avec boîte, ma di chou yo l'age, oui. sonjè m'de di nou sa moun nanon. Nan. Et papa Issyen, rappelè ou. Mati s'en bloke, yo pa j'en fè wè, jounè j'wè ya, me kanan bloke. Moun ap mouri, nan rentre nan pays ya. Ki sa yo fè? Si nou kontinye yo ap rentre nan vil provésyo, peut-être ganti cal la paix et mis ce gang yo pral mettre yo pral marcher mettre là tout parce que ou pas les volonté pour mettre sécurité en tout cas si n'pas préparer nous pour baï dirigent sans honte ça sa yo bois calé m'pas cacher dit nous c'est ca nous cap couler ensemble avec ma j'ai le jour dit a nous pas gè pièce moun pour accuser dans malais pays d'haïti ces dirigent yo pour nous forcer prendre responsabilité on entend des messages ça c'est extrêmement important en 1993, il y avait l'étranger qui nous étranglait avec l'embargo criminel, la déstabilisation de notre marché et la dévaluation de notre monnaie. Mmh. Aujourd'hui, c'est difficile d'accuser l'étranger. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de nous dévorer. Comment t'es qu'à comprendre, papa ici Pour nos pays, monsieur, pour frère accès au. Gang ap touye yo. Même, c'est parti où pa vous ne pas voir les gens qui courent la caille. C'est comme si rien n'était. Puis trois chiens mouri nan un pays à l'étranger. Vous ou au courant, ou êtes attristé. Est-ce que vous allez accuser l'autre pays de ça Est-ce que vous allez dire l'autre pays qui est responsable de sécurité? sécurité on un peuple décide pour que li grands responsabilité pour tracer des exemples, son série de bandits qui ont on gouvernement supportel. Lévinil dit pas faire jouer beau sale. Gagne au ou, C'est pour être en silence. Quittez au tout. Est-ce que Mkadi, c'est blanc qui est responsable Nous avons bâti un système de gouvernance politique monstrueux. Hmm. Nous avons déplacé le pouvoir dictatorial entre les mains d'un homme pour le placer dans les mains d'un parlement. Aussi, nous sommes passés d'une dictature monolithique à une anarchie sans pareil depuis toute l'histoire de ce pays. Comme résultat, nous sommes dirigés par une classe politique de chimères, mmh. d'ignorants qui n'ont aucune vision, aucune ambition de voir ce pays devenir un pays normal, mmh. où les mots « patrie » et « nation » finiraient par avoir un sens. Pour l'homme haïtien. Exactement. Est-ce que mon patrie, peuple haïtien, jodi a, bon sens pour nous? Est-ce que elle bon sens pour nous? Les rat pas kaka chimé, bandi légal pren tête pays, et ça yo choisi fait. Chaque nègre défend intérêt pas Yo Yon pas gon ken plan pour pays a. Yo fini ensemble avec gang à gauche gang à droite ça pas garder tout autant gouvernement ça là nous pas fouti si sécurité parce que on te met à gang pour manger un président gang yo, yo toujours connait a riel pas sérieux c'est Se nous même qui a forcé le prendre prendre pour sérieux mais pas sérieux vrai parce que on connait ça que on fait ensemble quand on te ensemble j'ai on te fait chèque mon faire ensemble pour être capable de river là pour voir vite l'homme qui a un jour pense il y a un jour Iso il pou a moun, ou pense il y a un il y a un jour moun, ou pense a un jour où il De a tout, pour voir Ariel Henri jour où il y Parce que il y a nan di, m un il dit, a un jour gade, il a un jour avec il yo, jour où la y les déclarer nous la guerre vraiment. La seule chose qui compte pour les hommes du pouvoir en Haïti, c'est l'argent. Exactement. Les privilèges. L'éducation n'est pas un souci. Mm -hmm. La santé n'est pas une priorité. L'urbanisation n'est pas une préoccupation. Vous comprenez? Imaginez-vous dans le jour passé. Les médecins a manifesté médecins qui manifesté l'hôpital pas fonctionné, Tandis que l'État a décaissé 200 millions de pour faire carnaval. Et 700 millions dollars pour gérer gangs avec une série d'artistes. Ne vous passez, qui t'a dit, insécurité, sécurité n'avez pas danser. Et puis, qu'on y a là avez dit, vous avez dit, vous avez est vous avez c'est priorité dirigeant priorité, dirigeant? Comment te qu'à comprendre pour nos pays toute la sainte journée pour professeur faire dire abdils, y a pas touché ces grèves, à l'école, bien que nous qu'on professeur, bah pile des fois, y a touché l'argent et puis c'est dans collège qui van le vendre qui dans lycée a pas jamais capable jouer professeur vraiment, y vicieux, reconnaître y vicieux, mais si moun qui il décider mettre des principes sou yo, yo a mettre principe. son pays désordre tout le monde en corruption. Pour chaque année élève dans l'école, l'État, bon 3 mois, gon quatre mois à passé sans professeur, c'est manifestation crase et Est-ce que éducation, c'est priorité moun, cap dirigeant dans le pays d'Haïti? La santé, la sécurité? Est-ce que pour moun jouer une caille pour que y'aurait été dans le pays, c'est priorité dirigeant le pays d'Haïti? <laughs> à la traque pour la vécarité. Journée à a tellement -jou à l'aise pour une intervention militaire, ils ont fait gang tomber bataille, ils ont touté nous, n'a pas couru, quitter Viet sibout de chambre, qu'aille nous passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans à battre misère pour nous construire. Est-ce que ça est c'est priorité Les loisirs, les loisirs, les loisirs, ça ne figure même pas mm -hmm. dans l'agenda de ce pouvoir. La croissance exponentielle d'une population totalement démunie Mm. Laisse le pouvoir indifférent. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'enfants de rue, mais de populations vivant à ciel ouvert. Exactement. Et cela n'inquiète personne. Exactement. Non, je ne sais pas si on avez parlé de Timoun dans la rue. <rire> mais je ne sais pas c'est presque tout Haïtien qui dans la rue. Moun si te soleil peut couri. courir. Moun quoi des bouquets peut te santo qui te la caille mon meilleur a courir mon sous mat la mon kwa de bouke ap kouri, pep jodien, ou a courir e peuple haïtien journée aujourd'hui on pas ka di ça se ti la ri mais c'est peuple haïtien qui nan la ri à cause bandi l'exode massif des jeunes préparés la crème du pays ne dérange personne exactement c'est triste l'op gade comment nous même qui jeunes a ki te pays pour travail, malgré la capacité, faut arrêter les de tirer cerveau ou passer l'en bas, et pour aller pour nous, nous flanquer dans la figure, et pour débarquer dans la Bible. Et là vini, c'est pas seulement à bosse, ou à un pour aller con, Faut faire créer pour les pour tout. Est-ce qu'on comprenne? Juste pour un petit job. J'ai jeune garçon, à perdu dirige ou même j'en somme avec une femme pour un petit job. Nous battons la misère, nous permettons courir, nous pris l'humiliation de l'autre côté. Nous avons des capacité, nous avons des connaissance, mais nous ne pouvons pas le pays. Parce que immédiatement choisi marcher de marcher et éliminer. Qui est-ce qui fait ça? Les gens qui sont tête en l'air, les gens qui Tous les dirigeants de ce pays. Ceux qui ont les moyens se sont fait dénationaliser. Et là, il dit. <laughs> Elle a l'a dit, « Seigneur, pitié oui papa hm. !» Dirigeant pays ou yo papa Isien. L'a pensé bien, moun n'ap nous n'ou get, si, nationalité américaine l'pa en bas. L'a c'est se responsable, sécurité président, l'a prele, oh, « Amway !» Les États-Unis viennent chercher. Je ne suis pas haïtien. La guerre civile, oui. Mais c'est Américain, pas prêt dans pénitentiel. Dirigeant dénationalisé, peuple haïtien. Ou série de moun qui n'en pas à kap dirigeant, pensez aux haïtiens. haïtien. imaginez dans la diplomatie, monsieur. Ou pey en pey moun, oui. Tandis que vous avez changé de nationalité longtemps sous et puis, y a il ça y a touché comme Et il n'y a pour l'argent qui a touché. Qui t'a donné nous? À la l'attraper pour l'avécaïté. Je vous demande de me passer ce mot. Mm -hmm. Ils se sont fait dénationaliser. Ils ont tous des nationalités étrangères. Effectivement. quelques-uns. Mm -hmm. En Haïti, tout va mal. Et le pays se meurt. Massacré assassiné par ses propres fils hmm. nous sommes devenus comme les palestiniens nous sommes devenus comme les palestiniens dans les batailles dominicaines ce sont les haïtiens qui coupent la canne à sucre effectivement tandis qu'on était cap planter canne hmm. pendant haïtiens a pété courir le travail chez Chili, brésil en république dominicaine nous avons nous était au café manger mais ça pas couper canne la Coupe la canne pour faire le sucre. La bourgeoisie haïtienne sans vision ni ambition pour Haïti a fermé Asco. A fermé Welsh. Et l'usine sucrière qui était à Darbonne, à Léogane, qui faisait travailler plus d'un million de pères de famille. Et ils ont choisi d'acheter le sucre voisin. Ce sucre qui fait la fortune de la minorité possédante est amer dans le cœur de toute conscience haïtienne éclairée. Et là, le dit, ou songe dernièrement, dernier petite paste si la, table de alfonverret, il y a, a gens qui font des Là, le côté un gros, taux qui connaît pour exporter pour le il y a pour acheter des zones à pas besoin. Après, exporter des ça n'est pas intéressant. Est-ce que comprend les ici Nous choisissons de fermer toute l'industrie pour nous acheter l'autre côté pour nous consommer. Je ne pas que vous n'avez pas avec nous. Et puis, tant que nous avons fait tant que nous avons fait notre service nous dit que nous avons dans le sentiment nous, hors des salines. Oh, nation sans honte. Ou ga les si nou te bataille pou ou? Ou ga les si ces soldats nou te bonne indépendance indépendance de wat. Bon te kon nou te bataille pou te ba aide l'autre la jeune indépendance et pou pa kemes camp figi ou. Ha? <laughs> A la traka pou la vecait. Se même pe pa haïtien ou fin grand moun et puis ou rete kay yon ti ou bien, yon t'sais, qui g'étant, pren responsabilité, l'ap travail, les g'en les l'y g'en kay. Et bouchita la wap mange, ou pas décide fanyi ensemble avec la vie, ou. Kou ça ou bien se adou, comme ça. So décide faire ensemble avec la vie, ou, ou mange trois wap, oui, en de kaye la. Wap gaspille, ou ap tout à fait moun, kou yon rentre dans sentiment. Oh! oh. Ou gèle blie, si c'est moi-même qui t'ai konn poto ou blie, si c'est moi-même qui te konn dans l'école. Mon Dieu, comme tout bagaille. Oh, ou crier ou faire ma makak. Mais c'est pas menti, ou manger manger moun vrai. Prends responsabilité, qui t'ai moun yo, Non, pas fè ça. Eh, mais c'est tempérament haïtien. Si vous voulez fâche, fâché le ciment d'Haïti qui abonde encore à fond mon ben, et au Exactement. Mm -hmm. est abandonné dans les oubliettes. Quand les il a dessus qui t'a pas le fait faire un ciment, tant que vous fous à Ils pas capables. Ils ne il pas pas bon, Ils ne sont pas Bon, Ils Bon sont pas capables. Ils ne sont ne sont pas capables. Ils ne sont Il capables. Il est dans la sécurité au sanctionnel. Il a mené enquête contre la corruption. Bidi, bidi, il y a l'air de s'être pris, pris. Mais maman m'a fait moi en 999. Mmh. Et tout là. Et puis il n'a pas demandé aide. Il n'a pas souffert. Nous n'avons pas capable. Nous pas inquiet. Mmh. Pour faire plaisir à cette bourgeoisie commerçante. Exactement. Où est passé à Assyrie d'Haïti mmh. mmh. Ce sont les fers de l'étranger que nous achetons. Pliés en plus. Dégradé. Où est passé Bendaï? Fakulev, famosa, gibrante que j'aimais boire. Hmm. Les purs lards. Où sont passés nos bananerais, nos cocoterais, nos cacaoyers? Le tableau est sombre. Notre pays est dévasté et c'est la classe traditionnelle des pouvoirs de l'État en complicité avec cette bourgeoisie bornée qui l'a dévasté. Effectivement, ils ont abandonné toutes les forces vives du pays haïtien dans la misère, l'ignorance et l'insalubrité. Réduite à sa plus simple expression, la seule chose qui reste comme alternative mm -hmm. pour la masse, c'est l'exode. Mm -hmm. Ceux qui ne peuvent pas partir, s'en aller, s'exiler, se regroupent en gang pour survivre en utilisant la peur comme moyen de subsistance. Hmm. Et au lieu de résoudre ce problème, certaines autorités en ont fait leur cheval de bataille. Effectivement. <rire> misère dans le ghetto, souffrance dans le ghetto. Attends, l'on sénat débat qu est pas, qu est que le ghetto, monsieur. Où est possibilité? jeune garçon ensemble avec jeune femme qui en dedans ghetto ça ou capable changer la vie Ou au lieu soutenir au lieu que on mettait sans professionnel métier pour yo apprendre ou soutenir ou. bataille pour voter loi qui en faveur fait moun sa yo pour retirer nan kras ak nan misère L'État permet que les gens jouent un caibre, ils ont été normalement retiré au niveau. mettez au travail. Mais les Païsiens, c'est eux qui ont bâillé. C'est eux même qui ont bâillé pour la bataille. L'autre capable a poser candidat, c'est pour sénateur, pour député. Les paraît nous so, avons des jeunes garçons qui n'ont pas besoin de belle tennis qui si comme ça ensemble avec on commencez à brasser toujours l'autre semaine li débarquel pote plisier galil peuple haïtien veyi veillez voler sa yo et m'a clair ensemble avec ou ou même qui chef gang pas penser ou a mourir dans l'âge de député l'elle pote ça ou pas tout passer sous lui, et bien c'est ou pral payer ça puis devant parce que l'elle pas ka supporter ou l'eau embarrasselle la si résolution pour le intervention militaire donc on comprend nous prenons nan ou victimes mais ça pas veut dire que m'apge pas passe pour qui pour on pas la population pour le flancor calé parce que l'offin fin bran ou font premier kidnapping ou font deuxième kidnapping ou à terroriser moun qui n'a même bloc en avec ou moun qui n'a même situation ensemble avec ou Moun kap kouri ont couru la kayo, se pas sénateur d'épitèque qui a été bon. Ce pas gros bourgeois qui a été bon. Ce pas nous qui avons été bon nou nous Mais se moun les gens qui ont été bon pour nous correspondre à Samavelle. Ou pas innocent. Est-ce qu'on comprend, peuple ici Imaginons si tout chef yo investi dans l'éducation, qui paye nous-mêmes genye? Si chef yo investi dans agriculture, qui paye nous-mêmes genye? Si je vous dis à chaque quartier passée son groupe gang papa ici. Les que dirigeants nous, c'est dans l'insécurité que vous bourgeoisie Pour c'est dans l'insécurité que Aussi simple que ça. Ce jour-hui, je suis venu vous dire vous qui êtes encore debout, sain et conscient, ne sombrez pas. Amen. Ne sombrez pas. Regardez autour de vous et comprenez. Il y a un éveil de la conscience nationale qui se fait. Amen. Ouakale, peuple haïtien. Yes, ouakale, parce que là, la conscience nationale a frappé le pays d'Haïti qui n'est pas petit. Donc, je vous dis, nous avons eu de m'explainer pour les peuple haïtien. Tout le monde a mobilisé, a filé la manchette, a sécuriser la tête. Pour sécuriser la yo. Donc nous sommes bien content parce que la population a commencé à comprendre. que sa ou qui l'a pas préclené. C'est ou pour protéger tes ou. Pendant nous marche sous yo pour nous éliminer. Parce que nous nous avons eu plan gagner. C'est détruire nous. Yo n'avons pas de plan pour yo permettre que la vie nous améliorer. Parce que tant avons que détruit c'est encore la plus bonne pour nous toujours. Il y a un éveil de la conscience nationale qui se fait. Par la grâce de Dieu, aidé par la facilité qu'offre la communication, beaucoup d'informations sont circulées. Une connaissance des horreurs que subit le pays est distribuée. Les réactions fusent de toutes parts. Beaucoup de prétendus intouchables sont ciblés. Des noms sont cités. Et la peur aujourd'hui semble vouloir changer de camp. Et moi je vous dis, les manifestations contre la corruption ne sont pas sans importance, mes bien-aimés. Mmh. N'ayez pas peur, il faut que cela change. Les dénonciations des corps malhonnêtes constitués ne sont pas sans importance, il faut les dénoncer. N'ayez pas peur, mes bien-aimés. Les exigences du peuple pour savoir où sont passés les milliards de pétro-caribés ne sont mmh. pas sans importance. Effectivement. Nous ne devons pas avoir peur du bruit qui se fait aujourd'hui. Le lever de bouclier contre le pillage du Parlement sur mmh. le budget du pays n'est pas sans importance. Il faut que ces choses changent. La lutte pour l'augmentation des salaires minimums n'est pas sans importance. Les gens ne peuvent pas continuer à vivre comme des bêtes. Il faut que cela change. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas le moment de sombrer, c'est le moment d'espérer. Dans Jean 17, verset 1er, au moment où la vérité devait gravir la croix pour la victoire finale sur le péché et sur le mal, Jésus s'était crié, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Et en ce jour, croyons que pour l'éternel des armées, il n'y a pas de voie sans issue, Haïti n'est pas condamné. Pour l'éternel des armées, il n'y a pas de voie sans issue, Haïti n'est pas condamné. Haïti vivra. Et notre prière, c'est, Père, enfin, l'heure est venue, délivre Haïti, afin que ton Église te glorifie. Père, enfin, l'heure est venue, délivre Haïti, afin que ton Église te glorifie. Et puis 1806, Okay. Nous sommes nous sommes pour nous Nous prenons l'équipe chaque métaux pour Moi, vous abouer Vous êtes un peu sous ces mélange Vous attendez Mais il n'y a pas de soublier ma mère, pas de Vous attendez Gardez mon cher, vous vous Vous attendez so, politicien, est Ce politicien, est-ce que tu entends là C'est Black Pangier, vous entendez qu'il s'y paye. Tu m'entends là, tu m'entends Et je m'entends chill, chill chill Pendant là, la même tranquille je m'entends là, je pas contre. Maxime Kapkoutem, bienvenue dans Haïti, la République des Coquins, et c'est celle qui au Cap Alfredo Antoine et Léon Charles. la <laughs> traca pour la -ka Alfredo Antoine, peuple Haïtien, hmm. qui font tweet? Qui ça le dit? Depuis on a président la Kaeli, -E. Bah, étranger, qui s'en va faire encore C'est un coup de pied pour y'a mettre ou de y'a traître. Président Jovenel Moïse terre, Léo, ou dit Wap Vini, ou pas jamais mette pied ou jusqu'à ce que Rendoua Messene sacrifié. Et l'on chante Charlie même qui va le répondre de sept ans après. Honorable, ou pas la gel kon ça J'en m'appel la gel la pas bon. Hmm. Songe, se soudoyon milite polisye wap monte, se mwè ge dossye sou. Asire ou ke ou ge bon gens information, avant ou rabrabrabra. <laughs> A la trakab ou la ve Enfin, si vous avez compris, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez pas que vous pas série. vous avez Attends, tout vous même vous que vous six chromosomes que vous avez dit que Dès mon côté, si ça ici, corruption. Et puis, entre nous, na a fait scandale. Tout le monde a connu inquiète. pas fait souffle. Mais, je son président va carrer Président Où est que tu es, tu es, tu es, tu Président retour retour retour retour retour président <laughs> Messieurs, pas pensez, n'a pas fait sous dossier ça, sans que nous n'ayons pas d'explication. Jou va, jou vient. Les mentis si prennent ascenseur. La vérité prend escalier, mais la prive quand même, oui. Ou quand vous avez passe-monte et puis, rrrr, a bloqué, oui. Mais depuis pas de tremblement, la vérité a prive quand même, oui. En tout cas, comme étant donné, Alfredo, ensemble avec ancien déjà, assemblé pren le même côté. Yon le même degré. vous pou parler quand même. Ay, Jojo a fait nous parler. Yon dossier n'a pas suivi. Mesdames, mademoiselles et messieurs, mouvement boakalea qui font poser dans la coupe à prince, Eh bien, kidnapping n'a recommencé après monter. Nandelma, jodi a yon kidnappé yon citoyen. Dans la commune, pendant semaine, na, gang 400 Marozo a kidnappé 8 chauffeurs camionnettes. La gang 400 eu ne peut comprendre nous. Je ne suis pas senti nous-mêmes. Est-ce que nous sommes à l'aise ensemble avec gang 400 Marozo qui a terrorisé nous Mais c'est trop pour nous. Nous sommes tellement rêvés. Peu pas ici. Regardez. Bois calé. Bois calé. calé, Bois calé. Si ma di yo compagnie, bon la si me manchette. Moun kwa de bouke réveille ou pour si même manchette sous bandit. Joune jodi a insécurité a ka frappé potes kaivoisé, mais de même maté se pot la kai ou la frappée. La police m'a comprendre nou nous dans commune quoi des bouquets est-ce que nous fait partie des gangs et tout population quoi des bouquets a dit mais <tous> qui ça n'a fait Au moins m'étais ca comprendre le jour passé yo m'ka peur sorti la pleine parce que m'connait gè tibrique trois pieds gè réchaud des pieds gè moun ka passant mou ou a volé m'ka pelle ou gars ou mais au moins dossier bandia Peppe, quoi des bouquets s'il vous plaît? Réveillez-nous pour nous finir ensemble avec dossier ça. Pardieu le choix, nous c'est gaye kakabodi pepahisien. Si nous game malais, nous déposer manchette nous. Eh bien, on pas cacher dit nous, bandido a passé monter. Et nous déjà ouais gouvernement campé ensemble a qui. Et fait toute sa capable pour yo faire bandido passer monter, puis repren confiance pour yo ge puissance sous nous encore. Si nous pas marcher, si nous pas continuer avancer, continuer et bien frapper continuer rentrer dans base pour nous tire bandi, c'est nous qu'a en tout cas, j'aime toujours un médile. Haïti dictature, l'appel des sentis Haïti démocratie, la république des coquins. seul volet au caprété qui vivra verra, qui mourra caca. Moi je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou à passer sous. Mouais, prenez ma petite ou pas papa, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, ba ou la vie à la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, nos pams, c'est Foucault. Rendez-vous cassé demain matin, 6h.